Mmh. Piaw. Piaw. Merci, Nicia. Oh. Bonjour, mon petit ratonneau. Connais-tu l'impala C'est une espèce d'animal qui vit en Afrique. Savais-tu que l'impala peut sauter très loin Il peut sauter jusqu'à 9 mètres. C'est presque la longueur de 6 bicyclettes pour adultes. L'impala, un animal qui me fait sauter de joie. Ah.